Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler sketch, lift, ce sont en fait le fait d'avoir des petites préparations sur les modèles, sur euh, euh, la manière dont on va euh, procéder à la carte et d'avoir des sources d'inspiration. Euh, alors ça c'est, j'avais fait ça pendant un cours il y a quelques années, euh, et puis j'avais gardé mon petit papier euh, comme ça parce que j'étais inspirée, oui pendant les cours c'est pas forcément bon truc, mais... Voilà, on fait ce qu'on peut. Il euh, y en a certains, je vais les reprendre justement dans ce carnet où je vais faire que des sketchs. Et euh, comme les cartes ont différents formats, donc là je vais vous présenter différents formats de cartes également, et euh, je me suis fait des gabarits. Euh, un gabarit, c'est quand on coupe quelque chose à la taille qui nous intéresse, et qu'on va utiliser par exemple pour tracer. Donc là, par exemple, sur euh, les cartes carrées, parce que j'en ai quand même beaucoup trop d'avance, euh, je vais prendre un stylo qui supporte l'eau des fois que j'ai envie euh, de faire de l'aquarelle. Et euh, je trace mon carré qui va donc... Euh, bon, un carré, c'est un carré. Donc forcément, les proportions sont toujours, euh, toujours bonnes euh, si on a respecté que euh, les deux côtés étaient... Euh, les quatre côtés étaient égaux je passe je vais vous montrer autre chose ça euh, c'est un gabarit donc pour les cartes rectangulaires euh, j'ai deux formats il y a euh, des cartes 10 5 14 8 et euh, 12 17 donc ça correspond à ce format là pour les plus petites voilà ça c'est une carte double, Double, ça veut dire qu'il y a une ouverture, on n'est pas sur les cartes postales, ce sont des cartes simples. Il n'y a qu'une euh, partie. Donc ça c'est le petit format et ça c'est le plus grand format 12-17. Voilà pour que vous puissiez comparer les, les tailles. Et on voit aussi que là c'est du crème et là c'est du blanc. Euh, mais c'est pas un blanc pur, c'est un blanc un peu grisé. Je ne suis pas fanat de ces cartes là, je crois qu'elles viennent de chez Action celle-ci. Et euh, la qualité n'est pas forcément euh, très très bonne. Euh, et, bon, je ne suis, suis pas super fan de ça. Je vais la remettre de côté parce que j'ai perdu son enveloppe pour le moment. Hop, je range ça. Et je vous montre un autre type de format qui est donc le rectangulaire long. Ça, ça doit être... Ce pas la marque Pollen, mais j'en ai des Pollen et euh, la marque est très bien. Par contre, celles-ci, ce sont des cartes simples. Donc, il n'y a pas d'ouverture. Euh, ça ne fait pas très bien au retour écran, mais euh, ça paraît bleu, mais en fait c'est un turquoise. Ce format-là, c'est mon gabarit. Donc vous voyez qu'il n'est pas euh, à la même taille, il est plus petit pour que ça puisse rentrer dans mon carnet. On ne rentre pas parfaitement. Euh, c'est une carte 10,621. Donc aussi, ça correspond au A4 plié en 3. Vous savez, les tous les documents officiels quasiment on les reçoit sur euh, des enveloppes et des papiers de ce type de ce type là et ça ça correspond à un tiers de, de A4 voilà donc ça peut être bien aussi d'avoir ça comme euh, comme support pourquoi pas mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était des cartes simples et ça ne m'intéresse pas des masses ça m'embête même carrément et puis là ce sont des enveloppes euh, mais j'avais pas vu qu'il n'y avait pas de base de cartes dedans. Après, ceci dit, euh, c'est pas compliqué de faire une base de cartes. Euh, il suffit euh, de plier euh, au milieu et puis euh, si on veut une double, hein, et euh, de découper. Surtout si on a un massicot. Alors, théoriquement, théoriquement, il y en a plein qui y arrivent. Hein. Euh, on peut couper au ciseau. Personnellement, je suis incapable de euh, couper des lignes droites au ciseau. Euh, malgré euh, des années et des années de pratique et d'entraînement, donc euh, j'ai recours au Massico et euh, j'en suis très contente. Alors, un petit peu de mathématiques. Pas d'affolement, tout va bien, on se détend. C'est juste une règle de 3. Euh, moi j'adorais les maths hein, quand j'étais jeune. Euh, ce qui n'est euh, pas forcément autant le cas aujourd'hui, ça dépend. Euh, si vous avez, euh, hop là, est-ce que je peux zoomer Non, toujours pas. Si vous avez par exemple une carte qui fait euh, 10,5 et que vous voulez que la largeur de votre carré, donc ça correspond à celle-ci, euh, de carte, de, de gabarit en fait, corresponde à 8 cm. Je me suis dit que c'était bien parce que ça faisait à peu près 10 la largeur, j'ai un cm de chaque côté si je veux mettre des petites notes. Euh, ce que vous allez faire, c'est dire mon 18,5, je veux qu'il corresponde à un 8. Ma, euh, mon autre dimension de carte est de euh, 14,8. C'est celle-ci en fait de carte. Mon autre dimension est de 14,8. À quoi ça va correspondre Et c'est vraiment vraiment très simple. Il suffit de, de poser ça à l'écrit, c'est tout simple. Et vous allez faire, euh, là donc on ne le sait pas au départ, je vais le cacher exprès. Et on va faire 14,8 x 8 divisé par le chiffre qui est tout seul. Et tada, on a le dernier. Je vais en faire un complet avec vous, je vais écrire plus gros et avec un, un stylo plus gros pour que vous voyez bien. Euh, ça sert aussi pour les recettes de cuisine, très pratique Super, c'est une recette pour 10, on est 4, je fais comment Bon alors arrondissez à 5, ce sera plus facile, vous diviserez tout par 2. Euh, mais bon, puis vous aurez un peu de reste. Mais l'idée générale c'est ça. Si par exemple, euh, j'ai un, un, un, un volume pour une recette, un, un nombre de grammes, de litres, de je ne sais pas quoi, ou des centimètres pour la carterie. Euh, qui est, on va dire, de, de 8. Et je veux faire euh, 2, par, euh, 2 par feuille, par exemple. Je veux, euh, non, 8 c'est trop gros, je veux passer à un truc qui fait 4 cm de côté. Ok, votre truc, en fait, il fait, euh, de départ, il fait 8 euh, sur, euh, je ne sais pas, bon, on va dire 12, allez hop. j'essaye de prendre des chiffres ronds, chiffres pairs qui vont assez bien se répondre. Hein. Donc, j'aurais pu faire encore plus simple, mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est poser ça. Mon 12, il doit correspondre à quoi On le voit déjà la réponse, parce que j'ai divisé par deux. Donc, on sait très bien de tête que c'est un 6, mais... Chut. Voilà 12 x 4, ça fait, hop, 48 8, on divise par 8. 6 fois 8, 48. tada Donc là, avec des chiffres très simples, on voyait bien qu'il fallait diviser par 2 euh, pour faire de 8 à 4 et de 12 à ah, 6. Euh, mais les chiffres ne sont pas forcément toujours aussi simples. Euh, si c'est par exemple 250 euh, grammes, euh, c'est pas génial, là par exemple euh, je me trouvais avec euh, du 10,5 qui devient du 8 euh, moi je fais pas ça de tête hein, le rapport auquel ça correspond donc je répète un petit peu la manip, là cette fois-ci je vais vous mettre des, euh, des lettres comme on le fait généralement à A correspond B A C correspond mais D mais qu'on connaît pas on va faire ce qu'on connaît en multiplié donc c fois b sur a Oups là, ceci est un a ouais. <rire> égal b euh, pour certaines personnes mettre des lettres à la place des chiffres, c'est pire donc je reprends un autre exemple euh, 9, je veux qu'il devienne euh, 3 euh, 6, ça va devenir quoi 3 fois 6, 18, divisé par 9, égale 2. Vous avez le droit de sortir de la calculette. Ne hein. me prenez pas par, euh, comme référence. Hein. <rire> Et là, ça correspondait tout simplement à diviser par 3. 3 x 3, 9. 2 fois 3, 6. 3 x 2, 6, pareil. Voilà. Donc ça, c'était pour la règle de 3. Euh, C'est vraiment très simple à retrouver, vous n'en pas à mon avis avec les formules. Euh, de manière logique, vous retrouverez le tableau que si ça égale ça, ça égale... Et C'est ce qu'on veut savoir. Donc on multiplie les deux qu'on connaît, on divise par celui qu'on ne connaît pas. Et ça se retrouve très très facilement. Le point mathématique euh, qui va nous aider. Et on retourne sur euh, nos sketchs. Donc, là, ces trois gabarits-là, je les ai pris dans du, dans, fait dans du carton un petit peu épais. Et euh, je vais les mettre dans une pochette, un machin, je ne sais pas encore trop quoi, euh, à la fin du carnet pour pouvoir les reprendre. Là, j'ai pris, euh, par exemple, ce, ce modèle-là de, de cartes carrées. Parce qu'en fait, j'avais acheté un bloc de, de, de 100 cartes et enveloppes qui était à prix super méga réduit. Et en fait, je me suis. Euh, euh, un peu planté, je pensais que c'était du blanc et c'est du crème et euh, j'ai bien avancé hein, dedans depuis des années. Il euh, faudrait quand même que je continue à avancer euh, dans le fait d'écluser mes cartes carrées. Euh, par exemple, je vais prendre un de ces modèles-là qui, euh, qui est que je trouve sympa ou euh, je ne sais pas, moi tiens, celui-là, allez hop. Celui-là est sympa. L'idée c'est de faire tout simple, vraiment tout simple. Hein. Euh, deux, deux traits donc on va à peu près au milieu parce que j'aimerais bien un triangle isocèle, donc il y a deux côtés égaux hop je marque l'endroit, donc ça c'est mon schéma hein. donc j'ai pas besoin de prendre euh, un crayon de papier euh, pour pouvoir euh, gommer ensuite faites attention quand vous gommez et qu'il y a de l'encre à côté certaines encres euh, balles, et c'est la méga frustration quand on, bah quand on a euh, fini sa carte qu'on veut juste euh, faire le petit truc euh, tout clean et qu'on se retrouve avec une grosse bavouille là enfin moi perso ça me fait non pas ça et l'idée donc c'était euh, ce dessin là ce gribouillet là j'avais mis du jaune hein. les couleurs on s'en fout c'est juste un sketch euh, donc un un pattern, un patron, un lift, euh, une source d'inspiration. Là, c'était je euh, une rose, on s'en fout. L'idée, c'est d'avoir une, une fleur ici, qui se trouve devant. Euh, là, je ne pensais pas mettre de volume, c'est juste de la couleur. Euh, des petites feuilles un peu pour euh, avoir une intégration... Euh, autour de la rose bon, mes, fleurs sont mes feuilles sont super mal dessinées euh, on s'en fout puisque a priori ce sera l'utilisation d'un tampon que j'ai déjà euh, et euh, probablement des dyes autour euh, plutôt dans, dans des couleurs vertes et ici, donc là j'ai pas pris la règle hein. normalement même pour le tour hein, prenez pas des règles, vous emmerdez pas moi j'aime bien blabla blabla <rire> blabla blabla blabla c'est le, le sentiment, ça peut être « joyeux anniversaire »,« bonne fête des mères euh, »,« je pense à toi »,« thinking of you euh, », un peu tout ça. Et euh, c'est pas du tout obligatoire de faire de la mise en couleur. Euh, au contraire, c'est pas forcément du tout intéressant parce que euh, ça vient euh, figer l'idée. Euh, or, à la place de la rose, on peut mettre un lapin, un chapeau... Euh, euh, une tasse de thé, <rire> par exemple, ou autre. Mais euh, là, je voulais indiquer, euh, parce que comme j'ai quand même tracé ici le, le trait du triangle, je voulais quand même indiquer euh, que cette zone était en avant, en amont, et qu'il n'y avait pas un trait qui se trimbalait euh, dessus. Voilà. Parce que, alors oui, pareil, hein, mon coloriage est dégueu, c'est normal, c'est fait exprès. Et même ça ça, ça l'idée de ça c'est vraiment de me permettre des fois quand j'ai pas trop d'inspiration de, euh, de regarder un, un schéma un modèle dont la composition me plaît dont l'équilibre me plaît et euh, d'en faire autre chose alors, alors moi je vous encourage à, à avoir des alors soit euh, vraiment un truc euh... Euh, de ce type-là, euh, vraiment carnet un par page, euh, où vous pouvez aussi euh, noter, euh, par exemple, le jaune. Euh, je pourrais très bien noter en bas que ça peut être euh, une pâte texturée. Alors là, pour le coup, sur cette compo, ça m'intéresse pas du tout. Hop, voilà. Mais par contre, je peux noter qu'à la place euh, jaune aquarelle. mettre par exemple aquarelle ça pourrait être de la gouache de la, de la peinture acrylique mais c'est pas des matériaux que j'aime travailler euh, ou euh, papier à motif donc dans ce cas là euh, j'aurai ici un papier plus blanc plus neutre et ici un papier à motif euh, jaune pourquoi pas avec des chevrons ou des triangles euh, etc et là par exemple je peux marquer euh, euh, ça peut être des tampons découpés mais ça peut être euh, des dice cuts euh, donc des, des euh, du papier euh, découpé donc dans le dans le dans du papier vert pour faire le, le feuillage on peut mettre du blanc hein rien n'impose que ce soit du vert mais du coup je trouvais ça sympa et euh, là le sentiment ben, il suffit, il n'y a même pas besoin de matériel particulier parce que vous prenez euh, ça c'est une chute de, de, de mon carton qui traîne euh, vous prenez vous mettez un coup de massicot ou si vous êtes capable, vous le découpez proprement félicitations, <rire> profitez-en donnez un coup très tout simple ici et puis le sentiment vous pouvez l'écrire à la main euh, moi j'aime pas trop mon écriture je m'en fous quand c'est juste pour de l'écrit mais pour les cartes euh, je préfère mettre un, un tampon parce que j'ai tendance à écrire minuscule en fait et... et à chaque fois que je veux écrire de manière lisible, il faut que ce soit des grosses lettres et c'est difficile pour moi et j'ai du mal du coup à repérer l'espace euh, qu'il me faut pour faire des lettres de taille euh, suffisante en fait donc voilà cut euh, là le, le... Le tamponnage, le euh, tampon découpé par exemple, euh, on peut noter les petites annotations. Merci la bio, on hein, expliquer euh, expliquer ça. Même, même si en bio, fait ça plus propre, euh, avec des traits bien droits et tout. Ça m'a vachement aidé d'apprendre ça. Et puis si on trouve ça un petit peu trop terme, par exemple, on pourrait mettre un petit peu, euh, un petit peu de motif, un petit peu de point ici, Hop. on pourrait mettre des paillettes aussi pour les gens qui aiment ça euh, moi j'aime bien mettre un petit peu de brillant mais généralement sur des toutes tout petites pointes, toutes petites zones parce que, et oui ça existe les scrappeuses pas fan des paillettes ça existe, même si bon, ça va quand même donc là c'est un exemple de, de sketch hop, page suivante je vais vous chercher un truc carrément différent euh du carré et une base rectangulaire mais pas long, enfin du carré à l'intérieur de la base rectangulaire, donc je reprends, alors le gabarit hein, franchement c'est pas du tout nécessaire, euh, là les traits hein, sur mes idées pendant, que, pendant le cours je les avais faites euh, à main levée, hein. euh, à main levée mais des fois je me suis dit ouais c'est pas bien équilibré et tout euh. voilà. C'est un peu plus facile pour moi euh, de faire comme ça. L'idée, c'est que... Alors, je vais commencer déjà par le ballon. donc Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un personnage euh, Gorgius, Santoro, la, la marque. Euh, donc, c'est les petites filles. Elles ont pas de bouche et elles ont un petit côté très mystérieux avec un univers euh, pas dark, mais euh, moins euh, enfantin que quand on a généralement... Euh, des petites filles, et j'en ai une qui euh, tient un ballon à la main donc là on s'en fout un peu, c'est juste l'idée d'avoir la, la silhouette par là on a des en fond va, qu'importe l'espace le, euh, voilà, Vous voyez mon niveau de dessin hein. <rire> et puis d'avoir un fond euh, découpé donc ici je cherche un peu d'avoir un fond découpé donc là je pense prendre un, un Dyes et euh, d'avoir le personnage dessus je ne sais pas encore les, à quel point il va, il va déborder donc là c'est vraiment spécifiquement plutôt sur un dice que je connais euh, sur un tampon aussi très spécifique euh, ce dice là a des petites coutures à l'intérieur des euh, du rectangle bon, j'aime bien parce que ça fait une mise en euh, en cadre, ça augmente le cadre et là l'idée c'était euh, d'avoir aussi un fond de papier euh, avec des couleurs, donc je ne vais pas faire un coloriage bien et correct, hein, c'est juste pour évoquer un, un contraste, alors je voulais prendre du bleu, j'ai pris du violet. C'est oh, très machin comme coloriage c'est juste pour indiquer un peu le type de couleur dont j'avais envie sur ce sur cette idée là Hop. voilà et puis euh, un petit contraste un peu plus euh, un peu plus fort avec un ballon rouge par exemple un personnage on s'en fout euh... Par exemple du jaune pourquoi pas mais euh, c'était juste l'idée d'avoir les, les formes et là on voit qu'il y a un matage blanc autour et euh, ce que j'aime bien c'est d'avoir le ballon qui sort du cadre euh, je vais vous faire un troisième sketch donc celui-là je vous préviens il sera improvisé euh, parce que je n'avais pas prévu de travailler ce, euh, ce format là et là on voit justement que j'ai un peu été enthousiaste euh, euh, puisque ça déborde donc je vais juste noter l'idée je saurai que ça veut dire bord de carte hop, bord de carte et voilà comme souvent de toute façon euh, j'ai un j'aime bien laisser un petit tour c'est pas un problème et là l'idée euh... qu'est-ce que je peux faire par exemple euh, tiens Hop, on va prendre un, une règle et elle va représenter, euh, par exemple, un peu de, de masking tape, ça pourrait être euh, de la couleur à la place. Je vais marquer que c'est euh, masking tape. Hop. Donc Comme ça, ici, je sais que j'ai des motifs. Et puis, on va mettre, par exemple, hop, un motif ici, donc euh, partiellement sur le et puis un uh, uh, ici un peu plus bas et puis on peut avoir aussi quelques petites choses qui... Hop, qui viennent de derrière pour avoir un espace un peu moins vide donc ça peut être uh, uh, des fleurs par exemple uh, l'avant pourquoi pas uh, des fleurs avec uh, au bout de longue Tige, mais ça peut être aussi euh, donc tamponner ou dessiner, mais ça peut être aussi euh, des dies, hop, un petit, un petit truc avec des hop, du petit machin comme ça, qu'importe, euh, et puis venir un peu occuper euh, l'espace ici. Alors, je repasse juste un coup noir euh, un peu plus. Intense, qui peut être aussi euh, le matage euh, d'une un, des deux images. Hop. Et là, pareil, je peux mettre des couleurs, mais juste pour indiquer euh, quel carré est devant l'autre, parce que euh, on pourrait mettre un coup de, de blanc hein, si on voulait. Hein, ça, même si ça ne irait pas aussi, même un peu plus vite juste pour savoir que hop, voilà, ces papiers là ils sont devant celui-là se retrouve derrière par exemple et donc quand vous êtes euh, en panne d'inspiration vous pouvez euh, venir euh, jeter un petit coup d'œil et vous dire tiens euh, qu'est-ce que je pourrais euh, de quoi je pourrais partir comme, euh, comme lift pour euh, pour faire euh, cette carte là. Hop. Voilà, par exemple. Mmh. Ben, J'espère que ça vous aura plu, peut-être aider, donner des idées pour euh, créer euh, des sketchs, des lifts pour vous. Et euh, si vous cherchez, vous en trouverez plein, plein, plein sur Internet. Voilà, ben, amusez-vous bien, créez bien et puis ben, bonne semaine. Au revoir.